Donc euh, bonjour, je m'appelle euh, Romain Bellan, je travaille pour WeFirst en tant que WeBox Dev. Donc en gros, euh, mon boulot avec le reste de mon équipe qui est ici présent, qui fera aussi une conf tout à l'heure, c'est donc euh, de travailler sur euh, le firmware du routeur que nous vendons. Et donc euh, là, je vais vous présenter euh, comment faire un moteur asynchrone, et euh, donc déjà en Python 2, et ensuite euh, le passer en Python 3. Donc, ce sera entièrement live coding. Donc, je c'est plus simple. Euh, L'asynchrone en Python, ça utilise essentiellement deux, euh, deux choses. Ça va être donc les itérables. Donc en Python 2, ça se résume euh, au générateur. Et euh, à un appel système qui permet justement d'être bloquant jusqu'à un événement sur euh, donc un file descriptor et un new. Donc, euh, pour revenir très rapidement, euh, un générateur, du coup c'est simplement une fonction dans lequel on mettra le mot-clé « yield », comme ceci. Et ensuite, on aura juste à itérer dessus. Donc, hop. pour euh, itérer, on va utiliser le mot-clé « next » en Python. Et donc, euh, juste avec ce morceau de code-là, si on l'exécute, on voit bien euh, « hello world » et ensuite un euh, « stop itération ». Euh, qui est renvoyé par Python pour dire que euh, l'itération est terminée. Euh, donc, euh, le second, la seconde chose dont on a besoin, ça va être donc euh, une fonction qui va être bloquante euh, euh, jusqu'à un événement d'IO. Donc, euh, souvent on utilise Select parce qu'elle a l'avantage euh, d'être portable, euh, mais on pourrait en utiliser euh, tout un tas d'autres. Donc là, pour voir comment ça fonctionne, on va euh, utiliser une petite fonction qui va créer un UDP serveur. Donc euh, voilà. L'avantage de l'UDP, c'est que c'est quand même assez simple pour un exemple. Voilà, et on va simplement binder sur le avec le port qu'on utilise. On va retourner la socket. Donc là, euh, on va créer donc, euh, une petite liste to read qui va donc du coup utiliser, euh, qui va appeler euh, notre, euh, notre, notre fonction. Et ensuite, euh, Select va simplement euh, nous renvoyer ce qui est euh, capable d'être lu actuellement au moment où euh, il y aura un événement euh, euh, sur le file descriptor. Euh, et ensuite, on aura juste à itérer sur cette liste renvoyée par SELECT afin de voir là où les sockets ou euh, autres qui euh, seront utilisés. Donc euh, là, si on exécute euh, Object Innoscale, ouais, c'est SELECT.SELECT. Il faut savoir que le module utilise aussi d'autres euh, méthodes. Donc là, après, moi, j'utilise SOCAT mais bon, on peut utiliser N4 ou n'importe quoi. Et donc, on voit bien que quand on a appelé euh, en UDP, on a bien reçu Select nous a débloqué euh, à ce moment-là. Donc maintenant, euh, l'idée, ça va être de faire fusionner les deux. Donc pour faire fusionner les deux, au lieu maintenant de retourner la socket, on va utiliser un Yield pour justement faire un générateur. Donc ça, on n'en a plus besoin. Et là maintenant notre to read on va l'appeler to_iter puisque du coup on va itérer sur notre fonction pour récupérer à chaque fois. Et to read, on va faire un dictionnaire afin d'avoir en clé euh, la socket et en valeur euh, le, le générateur. Donc là on va commencer à dire que c'est une coroutine même si ça ne l'est pas euh, réellement. Donc là, on, euh, donc, du coup, on récupère notre coroutine. On utilise encore le mot clé next, qui va donc nous retourner la socket. Et on sait que cette socket hop, est à utiliser, il y a un lien avec cette coroutine. Là, on aura utilisé juste euh, keys. Et ensuite, euh, là, on pourra donc récupérer euh, notre coroutine grâce au lien qu'il y a avec cette socket et pouvoir l'ajouter à itérer. Donc ça, on enlève et maintenant le milieu, on le met ici. Et donc du coup, c'est sûr qu'au moment où on fera yield, on sort sortira du yield qu'au moment où on pourra du coup euh, pouvoir lire euh, une information. Donc là, si on relance tout, hop, hein, on voit bien que donc, notre générateur est bien appelé au moment où il euh, y a une information. Donc, ça euh, c'est bien, mais on ne veut pas forcément que pouvoir lire. On veut aussi pouvoir écrire ou faire d'autres choses. Donc, on va utiliser euh, une, un petit objet qui va permettre de définir un peu euh, euh, qu'est-ce qu'on veut faire à l'intérieur du yield. Donc, il prendra juste une valeur qui sera donc, euh, la valeur utilisée en fonction. Et on va lui donner un petit nom qui sera simplement le nom de la classe. Pour ne pas s'embêter. Et afin de pouvoir un peu printer... Là, on va afficher. Hop. La Comment La valeur. Ah oui, la valeur est quelle valeur Hop. Voilà. Hop. Et donc là, maintenant, on va créer donc un A5 to read pour pouvoir justement définir que quand on fait ça, c'est qu'on veut lire dedans. Et donc là, au lieu de euh, remettre directement notre socket, on va dire qu'on veut lire. Comme ça, là, maintenant, ce n'est plus une socket, mais une action. Et on fait que si cette action est justement égale à A5 to read, c'est-à-dire qu'on veut lire, sinon, bah, pour l'instant, notre moteur ne gère rien. Donc, on fait une exception toute bête. Donc là, on relance notre moteur. On a une vanavie syntaxe. Donc, on vient là, voilà, hop, c'est plus une socket, du coup, c'est action.value, voilà, là, maintenant, on relance, et donc, on sait bien. Donc, maintenant qu'on peut mettre autre chose que simplement pour read, on va mettre, par exemple, on va faire un éco-serveur, donc là, on va dire pouvoir écrire, donc ça va être... Exactement la même chose. Là, on va vouloir donc écrire. On récupère la donnée. Donc, on affiche la donnée. Là, on va afficher le port, ce sera plus simple. Là, donc, on dit, et on sait du coup, au moment où on va sortir du yield, qu'on peut effectivement renvoyer la donnée. Et donc là, on va faire you save de points, et donc les données. Là, on va réutiliser dans la même façon que le to read, le to write. Et donc là, hop, on veut écrire. Donc, select, je ne vous l'ai pas dit, mais le second argument, c'est pour écrire. Voilà. Et là, de la même façon. L'avantage, c'est que c'est des fonctions plutôt miroir. Voilà, donc là on relance, et là on a bien, on envoie Hello, et donc il a d'abord l'attente de pouvoir lire, ensuite il a l'événement, il demande de pouvoir écrire, et donc après à la fin il affiche bien You Say Hello. Euh, maintenant, euh, vu que c'est un peu moche, on va quand même créer une, une, une classe qui va faire ça, donc on va l'appeler une event Loop. Hein reprendre des termes connus. Voilà. Donc là, on repasse tout dans un objet. Là, on ne va pas tricher. On va mettre ça. Donc du coup, maintenant, il nous faut une méthode pour pouvoir ajouter une nouvelle coroutine à nos coroutines. Il faut simplement ajouter dans les itérables. Là, on a notre méthode pour itérer sur toutes les coroutines qui représentent donc celle-ci et donc le on va l'appeler run forever la dernière méthode donc euh, qui est la, vraiment la, la, la loupe en tant que telle là, donc là du coup on itère sur toutes nos coraux on remet sur ça voilà on ne respecte pas trop la norme, mais c'est pas grave. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir relancer donc, toute notre petite machinerie. Comme ceci. Donc là, on crée notre loop à partir de notre event loop. On fait .add coro Où on ajoute notre UDP serveur en 8000 et 8001. Et on dit à notre loop de tourner en boucle là on relance tout et on reteste ça marche toujours on est content là maintenant donc ce qui peut être aussi intéressant c'est de pouvoir euh, attendre de, de pouvoir euh, dormir c'est quand même très pratique souvent on a besoin de faire des slips donc là on va implémenter maintenant notre to slip qui va donc là on aura comme d'habitude la dictionnaire de correspondance ce qui va changer par contre c'est que euh, pour euh, de la simplicité on va euh, mettre dans l'ordre de l'heure de la première heure à la dernière heure ce qui nous permettra de savoir que toujours le premier élément de notre liste sera donc euh, le, la chose la plus proche à réveiller. Là, on va repasser sur un temps absolu, puisqu'on va donner un temps non absolu. Donc là, on reprend notre valeur. Là, donc, on fait le lien. Et donc, on va utiliser une petite fonction. Euh, je ne je sais pas si vous connaissez euh, le module bisect, mais il possède une fonction très intéressante qui s'appelle Insert, qui permet d'insérer dans un tableau euh, du, euh, quand, euh, de façon ordonnée. Donc euh, c'est assez pratique, comme ça, je n'ai pas besoin de m'embêter. J'ai juste à rajouter euh, le tableau euh, dans lequel je vais mettre. Et euh, la nouvelle valeur. Et du coup, on avait dit que c'était du temps absolu. Voilà. Ensuite, donc Select, le dernier non qui est là, il se trouve que c'est euh, le timeout. Donc là, justement, pour savoir si on a un timeout, on va vérifier si on a un slip qui est en cours. Dans ces cas-là, on va faire que notre timeout est égal à euh, le premier élément de la liste, puisqu'on sait que c'est forcément le premier. On le soustrait à time, puisque select prend un temps non absolu, relatif. Et on vérifie juste, au cas où il y a une congestion, si timeout est en dessous de zéro, ben on le met à 0. Et sinon, on n'a besoin de rien, donc on met timeout à none. Et là, on va pouvoir, donc après notre boucle, vérifier si... On a le premier élément de notre boucle, son temps absolu est inférieur au temps absolu actuel. On sait qu'on doit tiré dessus. Donc, on récupère ce temps absolu comme ceci, en prenant donc le premier élément de notre liste puisqu'on sait qu'il est bon. Et on retrouve notre coroutine en l'extrayant comme ceci. Et là, donc on peut dire que cette coroutine est prête à être itérée. Là, euh, je pense que j'ai un oublié. Du coup, là, on va créer euh, un euh, mylico qui va prendre donc, du coup le temps où on va attendre. Voilà. Là, du coup, dans le yield, on va retirer un 5 to sleep avec donc le sleep time qui a été défini. Et on va dire I finish mySleep et on va pouvoir ajouter cette nouvelle coroutine avec par exemple donc on va mettre 2 secondes et 4 secondes là euh, il faut juste sur l'itération que j'avais oublié si on prend un stop itération on a simplement à dire euh, the coroutine is finished et on va lancer voir si tout est bon et euh, ah. alors j'ai fait une petite faute euh, accent point name qu'est ce qui c'est -ce là accent Ah ouais, il faut faire un continue du coup. <rire> voilà. Parce que du coup, elle n'existe plus, la variable, qu'elle n'est pas initialisée. Donc voilà, on voit que quand j'appuie sur mes selects, il passe, et pourtant, euh, les slips sont quand même en train de continuer, donc on peut le relancer autant qu'on veut. On voit bien que les deux sont bien asynchrones dans le sens où les deux fonctionnent ensemble. Donc maintenant, euh, une autre chose qui est quand même assez pratique, c'est de pouvoir appeler une sous-routine, que là pour l'instant on n'a pas. Donc, encore une fois, on va pouvoir ajouter un dictionnaire qui va nous faire cette différence. Le mettre ici. Euh... Et par contre, la petite différence, c'est que là, il va falloir ajouter du coup la sous-coroutine dans notre moteur. Voilà. Et euh, normalement c'est bon. Et donc là, on va créer euh, donc euh, my wild coro. Ou là, donc on va reprendre le sleepTime. time. Juste mettre un wild true. Et on va dire qu'on appelle my Sleep coro avec le sleepTime. time. Comme ça, du coup. Il va, il va éternellement continuer à faire ses slips. Alors, hop, on marque le slip time. Here, hop, my sub is finished. Et donc là, maintenant, on appelle le while coro. Et hop euh, normalement on a tout mis on relance voilà et donc il dit I finish my sleep ». par contre il ne renvoie pas au pair parce que ben, ce qu'il faut faire c'est qu'en soins itération maintenant si la coro euh, est dans donc euh, la liste qui diffère là on récupère le coro parent Et on lui dit qu'il peut itérer puisque sa sous-coroutine est terminée. Voilà. Et donc là, euh, on voit bien. Et là, on voit bien qu'il a marqué my subco is finished et que ça tourne en boucle parce qu'effectivement, maintenant, c'est bon. Alors, une autre fonctionnalité qu'on aimerait bien avoir, euh, c'est aussi de pouvoir, quand sa subco est terminée, pouvoir justement euh, récupérer une valeur de retour. C'est quand même un peu important. Donc, pour ça, on va juste rajouter un petit attribut résulte. Et donc c'est là où Python 2, ça commence à être un peu euh, euh, sale pour pouvoir faire du vrai asynchrone. Puisque de toute façon, euh, le principe d'un générateur, c'est qu'à la fin, il euh, raise un stop itération. Ben nous, on va le faire avant euh, que Python le fasse. Et on va mettre dans l'exception euh, le message qu'on veut faire passer Là, on est obligé du coup de garder euh, la variable action. Et c'est dans la variable .result qu'on va pouvoir récupérer l'information. Et donc là où on récupère le stop itération, il va falloir donc du coup dans là-dedans aussi pouvoir mettre l'action, puisqu'on doit la garder pour pouvoir lui mettre la valeur. Ici aussi. Et là, on fait euh, if e. euh, action.result est égal à e.args. Donc, on vérifie quand même qu'il y a un argument parce qu'on n'est pas obligé de mettre euh, un argument. Et sinon, None. Voilà. Et maintenant, hop, on relance. Et on voit bien que result est égal à le word. Et on voit bien qu'effectivement, tout tourne. À chaque fois que j'appuie, tout fonctionne. Et on récupère bien le Hello World. Donc là, maintenant, c'est bien. On va juste faire un passage en Python 3. Et vu qu'on n'a pas trop de temps, ça va être rapide. Donc, pour Python 3, qu'est-ce qui se passe La première chose, c'est que les subcoraux n'ont plus besoin d'exister parce qu'on a un await qui va directement nous donner le résultat. Ensuite, on passe tout en un A5. Là, hop, c'est aussi un await. Ici aussi. À 5. Euh, ce qui va changer aussi, c'est que maintenant, on va plus faire next, mais on va faire coro.send. Et ici, il va falloir une petite méthode await qui va retourner soi même On peut enlever donc du coup tout le code mort qui ne sert plus à rien. Voilà. Il y en a encore un peu ici. Tac, tac, tac, tac. Et encore là. Et maintenant, on peut mettre Python 3. Ouais, j'ai une parenthèse en trop, effectivement. Voilà. Et oui, et puis du coup, c'est plus top itération, c'est retourne. Voilà. Et donc, on a bien, effectivement, un moteur asynchrone qui fonctionne entièrement. Où on a récupéré, on a réussi à le passer en Python 3 en utilisant tous les nouveaux mots-clés Python 3. Voilà. C'est fini.